Bonjour à tous et bienvenue Il nous est tous arrivé de nous blesser, par exemple en nous coupant avec un couteau ou en nous faisant griffer par un chat. Suite à une blessure, des micro-organismes peuvent nous contaminer et provoquer des maladies. Le corps va alors rapidement réagir pour tenter d'empêcher la multiplication de ces micro-organismes. La première réaction de défense de l'organisme s'appelle la réaction inflammatoire. Elle se caractérise par quatre symptômes. 1. La zone blessée est rouge. 2. Elle est gonflée. 3. Elle est douloureuse. et 4. Elle est chaude. Et enfin, on peut même parfois y apercevoir un liquide blanchâtre que l'on appelle le PU. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les symptômes de la réaction inflammatoire permettent à notre corps de lutter contre les micro-organismes qui l'ont contaminé. C'est parti commencer, je vais faire une précision sur le sang. Le sang est constitué par un liquide que l'on appelle le plasma dans lequel baignent différents types de cellules. On trouve tout d'abord les globules rouges qui ont pour rôle de transporter le dioxygène à tous les organes de l'organisme et on trouve également les globules blancs ou leucocytes qui ont pour mission d'assurer la défense de notre corps notamment contre les micro-organismes. Sachez enfin qu'il existe plusieurs types de leucocytes selon leur fonction. On va distinguer par exemple les lymphocytes ou encore les phagocytes. Voilà, cette précision sur le sang étant faite. On va maintenant regarder ce qu'il se passe au niveau d'une zone qui est blessée. Regardez bien cette photo prise au microscope optique. Il s'agit d'une coupe dans un organe dans lequel se développe une réaction inflammatoire. On y voit un vaisseau sanguin qui traverse le tissu qui constitue cet organe. Dans le tissu, on voit des leucocytes du groupe des phagocytes. et On constate qu'ils sont très nombreux. Dans un tissu qui n'est pas enflammé, il n'y a pas tous ces phagocytes. Dans le sang, on voit des globules rouges et ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais regardez bien là, on voit un phagocyte qui est en train de traverser la paroi du vaisseau sanguin pour aller atteindre le tissu qui a été blessé. Ce phagocyte est donc en train de sortir du sang pour aller vers le tissu blessé. On peut donc dire que lorsqu'on se blesse, par exemple en se faisant piquer par l'épine de rosier, des micro-organismes vont nous contaminer. Les micro-organismes apparaissent en jaune sur l'image. Dès lors, notre corps va réagir. Il va réagir par une réponse immunitaire qui est la réaction inflammatoire. Elle se caractérise par la sortie massive des phagocytes du sang qui vont aller dans le tissu blessé de manière à détruire les micro-organismes. Dans la zone enflammée, on constate que le plasma sort du sang et va dans le tissu blessé, ce qui provoque le gonflement. Dans le tissu, le plasma va comprimer les terminaisons nerveuses et provoquer la douleur. En plus, mais ça on voit pas trop sur l'image. Au niveau de la zone blessée, les vaisseaux sanguins vont se dilater et c'est ça qui va provoquer la rougeur et la chaleur. Tout à l'heure, j'ai dit que l'on pouvait observer du pu dans la zone blessée. Alors, à quoi ressemble le pu Cette photo nous montre du pu au microscope optique. On y voit plusieurs phagocytes ainsi que de nombreux micro-organismes. Ici, il s'agit de bactéries. Je vais zoomer un petit peu sur ce phagocyte-là. Et en détail, on a l'impression que le phagocyte a, en quelque sorte, gobé les bactéries qui se retrouvent alors dans son cytoplasme. En fait, ce phagocyte est en train de manger les micro-organismes pour les tuer. Et c'est de là que vient le nom de phagocyte, puisqu'en grec phagein, ça veut dire manger. Alors un phagocyte, en fait, eh bien, c'est une cellule qui va manger, et qui mange quoi Eh bien, qui mange les micro-organismes pour les tuer. On va regarder avec plus de précision la façon dont le phagocyte mange un micro-organisme. On dit qu'il réalise la phagocytose. Vous avez ici un phagocyte, et là, un micro-organisme, il s'agit d'une bactérie. Quand le phagocyte a repéré la bactérie, il va l'englober peu à peu, si bien que la bactérie va se retrouver dans une sorte de poche dans le cytoplasme du phagocyte. Pour la suite, je zoome un peu. Voilà. Vous avez sans doute remarqué dans le cytoplasme du phagocyte la présence d'autres poches dont le contenu apparaît en rouge. Et bien ce qui est rouge, en fait, c'est du suc digestif. Et ces poches pleines de suc digestif vont se déplacer et déverser leur contenu dans la poche contenant la bactérie. La bactérie va donc être littéralement digérée par les sucs digestifs, c'est-à-dire qu'elle va être tuée, découpée en petits fragments, en déchets, qui sont devenus inoffensifs. Le phagocyte va ensuite expulser ces déchets, qui pourront être éliminés de l'organisme. En résumé, les phagocytes détruisent les micro-organismes en les englobant dans leur cytoplasme et en les digérant. Cette digestion est appelée la phagocytose. La phagocytose est une réaction non spécifique, dans le sens où n'importe quel phagocyte est capable de digérer n'importe quel micro-organisme. Voilà, il est maintenant temps de conclure. Dans cette vidéo, vous avez compris que lorsque l'on se blesse, l'organisme réagit par une réponse immunitaire rapide c'est la réaction inflammatoire. Au niveau du site blessé, les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui provoque la rougeur et la chaleur. Le plasma sort du sang, ce qui provoque le gonflement et la douleur. Enfin, les phagocytes sortent eux aussi du sang, de manière à détruire les micro-organismes en réalisant la phagocytose. La réaction inflammatoire est généralement suffisante pour arrêter la multiplication des micro-organismes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt